Bonjour. Qui va là Un petit chaton d'amour. Mais ça C'est bien que tu m'attends. Coco. Tu veux voir ça hein oui, ça va, toi. Hello J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog, je suis très contente et aujourd'hui journée bien chargée, en gros j'ai envie de gros changements là dans ma chambre euh, puisque voilà, récemment j'ai appris que je n'allais pas déménager et j'ai envie de me la réapproprier on va dire un petit peu et de changements surtout et il y a un deuxième point euh, important alors je vais vous montrer, comme vous pouvez le voir mon bureau est dans ce coin là-bas, c'est un espace où je passe énormément de temps que ce soit pour travailler pour mes cours ou pour travailler pour Youtube, mes montages vidéo et tout, donc là on est le matin donc ma chambre est très lumineuse puisque j'ai la lumière le matin sauf que à partir de, de, de, du début d'après midi je n'ai plus du tout de lumière et d'être dans ce coin ça fait que j'en ai encore moins et en plus de ça d'être dans un coin comme ça je me sens vachement enfermée en fait en fait je trouvais que c'était mal pensé comment étaient mis mes meubles enfin bon bref en gros j'ai envie de tout changer la disposition de mes meubles et en plus de ça là récemment je suis allée chez mon frère puisqu'en fait chez lui j'ai entreposé plein plein plein de mes meubles qui datent de l'époque où j'habitais avec mon ex donc là où vous aviez vu mon premier appartement et donc je suis allée chez lui chercher quelques petits trucs parce que de base j'avais besoin de mon disque dur qui était entreposé dans son grenier j'ai repris des cadres, ma chaîne EFI, des petites déco. Ce que j'ai fait du coup ces derniers jours, et je vous recommande de faire ça par exemple si vous aussi vous voulez un coup tout changer, la disposition de vos meubles. Vous voyez, dès qu'on arrive à mon bureau... Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon petit maître et j'ai d'abord dessiné un plan de ma chambre Donc que voici, j'ai même mis sur le plan euh, les prises où elles étaient et mon radiateur Et ensuite pareil j'ai pris les cotes de tous les meubles que je veux garder dans ma chambre Et puis bah, je les ai pris avec une autre feuille, j'ai découpé pour pouvoir les bouger un peu comme je veux Donc je m'étais dit que ça pouvait être cool de vous filmer tout ça Il est 11h20, mon père est pas à la maison donc je vais, un... je vais faire ce que je peux faire Donc je vais vider le plus possible ma chambre actuellement Là ça fait que un quart d'heure je pense à peu près que je fais ça Je suis déjà en âge Là il reste deux trucs gros là à enlever La télé, je sais que c'est un mystère Vous vous demandez toujours qu'est-ce qu'elle fout là Moi aussi Mais en fait je sais pas où l'entreposer En fait c'était la télé que j'avais à Besançon là Bon allez on va continuer le trucs facile La poubelle Bon je vais essayer de sortir le bureau toute seule Ah Ah Houston on a un problème Yes. Allez, du tout! Bon, allez, je réessaye. On ne reste jamais sur un échec. Ah, oui, c'est vrai, c'était ça le problème. Ah, des fois, il faut savoir rester sur ses échecs. Hein. <rire> à quel moment c'est aussi lourd une télé? pas comme ça. plus! Bon, bah, déjà, pas mal de choses de fait. Hein. C'est bien plus vide. C'est cool, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que tout mon bazar. Bah oui, je, je, je l'ai bien mis quelque part voilà Vous reconnaissez la pièce où je filme normalement Yes ça' du boulot cet après-midi Bon en fait au final mon père est rentré et il m'a aidé à sortir le bureau. En fait je voulais vraiment sortir tous les meubles à part le lit bien sûr pour en profiter que ma chambre soit vide vide vide pour la enfin, la laver plutôt de fond en comble. Parce qu'à déplacer les meubles il bah, y a des moutons Je sais plus si on dit moutons ou moutons. On s'en fout des moutons, des moutons de poussière Petite pause repas tranquillou. Et donc qui dit pause dit... Animal Crossing Je vais vous montrer très rapidement mon île. Vraiment euh, pas grand-chose, je pense, parce que c'est un peu compliqué comme ça. Alors là, vous pouvez apercevoir ma petite maison. Je vous préviens, elle est, elle est loin d'être finie, mon île. Hein. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps en travaux. Par ici, j'ai essayé en fait de faire un petit coin un peu zen. Donc je vais mettre plein de trucs en pierre. J'ai mis plein de bambous. Je rêverais d'avoir euh, les fleurs de cerisier ou je sais pas quoi, là. Là, j'ai essayé de faire un camping. Mais s'il te plaît, mon camping, euh, même dans la vraie vie, je le veux, en fait. Il est stylé Regarde ça J'adore. Petit coin trop stylé. Bon là il pleut. Du coup mon île elle va avoir un peu moins du rêve je trouve quand même. Regardez mon drapeau. Parce que mon île elle s'appelle plume. Du coup bah j'ai fait un drapeau plume. <rire> oh elle est trop belle. Je vais me sentir nulle à côté. Tu dois tout faire avec plantes, tout ça. Ouais, c'est toi qui fais toute ton île. Et bah pendant qu'il y en a qui font la sieste, hein Bah oui doudou. Moi je vais aller continuer ma chambre du coup. Bébé, j'ai envie de le manger. T'es trop chaud d'amour. Bah, L'instant euh, meuble est terminé Ça y est la chambre commence euh, vraiment à reprendre forme Donc c'est trop bien Et ce qui est ouf c'est que ma chambre me paraît plus grande euh, D'avoir mis les meubles comme ça Donc là concrètement ce qui reste c'est la décoration Donc je regarde là parce qu'il y a mes étagères qui sont vides euh, Voilà que je remette des tableaux Je vais en rajouter partout Je suis trop contente d'avoir pris cette décision Je suis désolée je brille de partout tellement j'ai chaud Mais euh, c'est une décision que je regrette absolument pas Parce que ma chambre me convient vraiment mieux comme ça Je suis très contente en fait j'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre fini. Il me restera des babioles genre à ranger et tout. Mais là, normalement, ma chambre, c'est bon. Papa ouais. Tu veux venir voir ma chambre Non, oh, c'est bien. C'est bon, hein ouais. Bon je vais arrêter pour aujourd'hui Parce que clairement j'en peux plus De toute façon le plus gros du gros est fait Il me reste toutes mes babioles un petit peu quand même dans l'autre pièce Mais ça je ferai un tri Dans les prochains jours Donc je vais vous montrer et je suis très contente du résultat Quand on rentre dans ma chambre Mon lit au lieu d'être là comme il était avant Et eh bien il est là et il a vachement plus sa place Et c'est vachement mieux Le bureau est ici du coup et là j'ai déjà un peu Travaillé dessus et j'ai beaucoup plus De lumière que quand j'étais là-bas Et en plus je me sens pas enfermée donc je vous le dis clairement ça va être bien plus agréable surtout qu'avec le pan de mur bah je me rendais pas compte mais mon bureau finalement est très très grand et j'ai beaucoup d'espace et c'était de l'espace que je perdais avec le pan de mur enfin bon bref je vais essayer de vous dire à peu près d'où viennent chaque chose il y avait déjà ces deux cadres là avant et l'horloge mais j'ai rajouté le petit pour combler un peu le trou et j'aime bien le fait que tout soit décalé donc là mes trois cadres là euh, viennent du site des bon ça date mais euh, je sais pas si vous pourrez encore les retrouver en tout cas ce site moi je l'avais beaucoup apprécié j'ai fait un petit coin euh, un peu de décoration et rangement en même temps pour mes bougies parce que comme ça ça égaye un peu le bureau et ça donne encore plus envie de travailler. Vraiment comme je vous dis c'est ce genre de détails qui donne la motivation encore plus. Ensuite je suis trop contente parce que j'ai remis ma chaîne Nifi qui était chez mon frère depuis plus d'un an. Donc je suis trop trop heureuse de... je vais avoir à nouveau de la musique dans ma chambre et là un petit pouf qui venait de chez Jifi euh, qui a un an à peu près euh, voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai mis là dans le coin Parce que déjà c'est mignon Et puis euh, si quand il y a du, du monde dans ma chambre Bah ça fait un petit siège en plus Là c'est la joie ultime Je me suis fait enfin, j'en rêvais Mon coin musique dans ma chambre Donc euh, ça c'est une guitare Fender Fender je sais jamais comment on dit Avec mon petit ampli Marshall Et donc ma petite guitare sèche, c'est Yamaha. Et euh, la référence c'est F310P <tousse> Guitare folk, je l'adore Et là on a donc forcément Mon petit lit J'aime énormément comme ça fait avec euh, les petites étagères et le cadre. Donc si vous jamais voulez savoir, ma housse de couette, enfin ma parure, je l'aime énormément. Je l'ai acheté il y a pas du tout longtemps et elle est trop trop belle. Donc c'est une effet marbre hein, qui vient de chez Raccord. si jamais je la trouve trop belle, pas très chère. Pareil le cadre des agneaux et sinon donc mon petit stitch d'amour. Ah, le petit post Stitch ça vient du compte Insta euh, Happy Pot jamais. Je vous mets sur arrobase. C'est pas à la main et c'est trop joli. Euh, le petit vase là c'était Jiffy. Ça c'est Léa. Léa Chou qui me l'avait offert donc je ne sais pas. Ça c'était mes premières chaussures de marche. Mes toutes premières. <rire> je trouve ça trop mignon. Je surkiffe. Je suis trop trop contente. Puis en plus j'ai masse de lumière du coup vu que je suis face à la fenêtre euh, sur mon lit. Donc ça le matin c'est trop grave. Je vais avoir le soleil et tout. C'est trop bien. Je suis trop trop heureuse. Écoutez là je pense que je vais descendre. Je vais rejoindre mon père. Je viens de voir que la bande annonce de la nouvelle saison, de Lucifer est sorti. Lucifer est sorti, il peut aller à la mort. Les gars mauvaises Il m'a dit qu'il avait un frère deux. C'est vous What the fuck Je sais pas si j'aime ce que je viens de voir. <rire> Tassie La patte Avec le pied Bien <rire> Allez hop, bon appétit Loulou Et eh bien re je vous retrouve Finalement il est Assez tôt pour aller se coucher Mais je suis exténuée donc je vais aller faire dodo Je sais pas encore si je vais vous retrouver Dans les prochains jours dans ce vlog Je suis trop contente parce que mine de rien Ça a été une journée super productive Et je trouve que pour aller se coucher c'est une des meilleures sensations Voilà tout le monde Et eh bah ben, je vous retrouve tout de suite soit pour une nouvelle journée Soit pour vous dire au revoir On verra, bref à tout de suite Et... Bonne nuit pour moi <rire>